Eh bien tout et bien salut à tous il est 16h On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Beer Factory Un jeu de simulation de gestion d'usine de bière Et comme tout bon Alsacien qui se respecte Mais bon c'est vrai que partout en France on sait faire ça Mais surtout la bière alsacienne c'est la meilleure Alors évidemment moi ça m'intéresse Le jeu est une démo disponible sur Steam gratuitement Vous pouvez faire un tour On essaye ça ensemble on va voir comment ça va se passer Et n'oubliez pas que la bière alsacienne c'est la meilleure S'il y a bien un truc à retenir dans cette vidéo c'est ça Alors attendez paramètres Wouh ça c'est de la bonne musique pour déguster la bonne bière Allez c'est parti nouvelle partie En mode normal vous jouez avec l'expérience de jeu telle qu'elle a été conçue Francis est présent <rire> Je sais pas Francis c'est un nom qui me fait penser à la Bretagne Un peu comme Nolwenn Nolwenn et Francis pour moi c'est des prénoms qui sont typiquement bretons Je sais pas pourquoi Allez on se met en mode normal Nous on est un petit peu des des, des bonhommes Et puis on s'y connaît en bière quand même hein. Wow Factory donc l'usine de bière Bien sûr ce n'est pas en France vous l'avez compris Je sais pas du tout si la bière aux états unis elle est bonne moi je pense que non Très belle cinématique en tout cas On tourne sur un Unreal Engine si je dis pas de bêtises Avec le budget que l'on a, on a pu acheter cette vieille usine Avant de commencer à travailler sérieusement Allumer le courant, nettoyer l'usine et faites quelques rénovations Oh trop bien J'ai entendu dire que l'usine a été squattée Mais ce n'est peut-être qu'une rumeur C'est trop bien, on va retaffer une usine quoi Ouvrir les barrières de l'usine Mais y a pas de problème, moi j'ouvre les barrières de l'usine Hop, je mets la clé alors, très honnêtement, j'aurais pu rentrer euh, sans ouvrir les barrières, mais c'est pas. Par contre, j'aimerais bien avoir un flingue parce que s'il y a des squatteurs, moi je, je veux pouvoir me défendre. No smoking, ça tombe bien, je fume pas. Je bois seulement. Bonjour. Waouh C'est joli, moi je vais direct euh... Ouh Faites-vous un café. Permet de sprinter. Mais non incroyable. Trop bien. Oh là là. Ça y est, je peux courir. Wouhou Oh non. Mais moi je m'y connais pas, moi, en tableau électrique. Hop Voilà, ça hey, c'est fait. Hé! Hey Francis! Je ne suis pas venu pour faire un débat. Hop là dans ta gueule! Attends, Francis! C'est pas fini! Je suis désolé, t'es sûrement un chic type, mais le jeu en demande autrement. Merci, au merci. Voilà. PAF! Merde, bâtard. Voilà! Okay. Okay. I it. I'm ah, mais en fait, il m'a volé un carton. Non? Pourquoi il y a un carton qui vole, frère? Ah! Vous avez reçu une nouvelle pièce de tuning, propane. Bon, allez, dégage, Francis! Tu veux que j'appelle les pompiers peut-être Non mais euh... Assembler la fourche au chariot élévateur Mais non Incroyable On va passer le cassesse Je prends la poubelle Je le jette Hop Oh Il y a des records Il y a des objectifs Il y a des défis Attendez Eh regardez Appelez-moi Tony Parker Attendez Moi je veux faire un record de poubelle moi Hop Ouais 6m75 Incroyable Allez Achetez une serpillère au magasin Ah on commande sur Amazon ah, c'est nul. Euh, ok. Bah, j'achète, hein. Hop là. Ouais, j'ai une serpière. Trop bien, on va pouvoir faire le ménage. Ah, c'est satisfaisant. C'est bien pour le moment, ce jeu, il mélange plusieurs jeux. <rire> ah ouais. Ah ouais, d'accord. Viens par là, coquin. Hop. Superbe. Oh! 16 mètres Petite ou grande on s'en fiche du moment qu'elle est bonne Oh Bonne nouvelle j'ai trouvé des subventions pour votre usine Vous allez recevoir un transfert Donc là on peut aller voir sur l'ordinateur Société de construction donner accès à la première extension Vas-y go direct on achète On va gagner 1400 dollars et avoir 28 points de réputation en signant ce contrat Est-ce que je peux le lire Parce que c'est bien beau de signer des contrats mais moi j'aimerais le lire hein. Je peux pas bon bah écoutez je vais accepter <rire> ne, ne faites jamais ça N'acceptez hein. pas des contrats sans les avoir lus Alors on met la palette dans le panier le malt brut. On va en prendre... Euh... Je sais pas combien on peut mettre sur une palette. Je vais en prendre 10. Mais quelle rapidité Ça, c'est les livreurs alsaciens, ça, on les reconnaît. Salut collègues Incroyable. Hop là, et ça touche. Wouhou oh putain. Ok. Oh, j'ai réussi. Oh Euh... <rire> What Ok, c'est bon. Oh c'est incroyable Oh c'est incroyable C'est incroyable Putain mais c'est génial C'est génial Oh c'est génial, c'est génial Oh génial, c'est génial Eh mais c'est génial, c'est génial, c'est génial. C'est génial. Oh c'est génial. Franchement génial. C'est génial. Génial. C'est génial. Ok, nettoyer l'accumulation de grains en dessous des graineuses. Oh merde Raffiner un sac de malt. Comment on fait pour raffiner un sac de malt D'abord, qu'est-ce que l'évasion fiscale C'est là qu'on raffine. Hop Ah oui, il faut que je laisse le levier vers le bas. Oh. Exportez votre première production Mettez votre palette pleine de ressources que vous avez raffiné dans le coffre du pick-up Mais non Voilà bon, c'est le tutoriel les amis hein, vous l'avez compris hein, on fait ça avec un seul sac Mais non Ah il faut que je mette ça sur la palette Mais voilà ok Vas-y vas-y Vas-y vas-y on, va euh, on va faire ça, go Allez on met ça Hop ça y est Eh hey, les gars je suis un vrai brasseur de bière là. Enfin là on brasse pas encore hein. C'est impressionnant Ça se trouve je vais encore me convertir Et je vais avoir une nouvelle ambition professionnelle hein. Ok Donc là j'ai raffiné Je mets ça sur les palettes là Ok Dommage qu'on puisse pas en prendre plusieurs Et là maintenant euh... Alors attends Il Faut que j'enlève la palette Dégage Comment je vais faire pour Ah ouais comment je fais pour enlever la, la palette Attendez Comme ça Ok, c'est pas facile. hein. Les roues elles tournent pas comme je veux. Ok, ok, ok. Oh les poubelles, ah ouais, oh purée merde. Dégage la poubelle. Eh c'est pas facile, hein. Voilà, oh voilà, oh casse pas le pick-up. On se met là. On baisse. Oh let's go. Et le pick-up il part. Incroyable. Eh c'est pas mal en vrai hein, c'est pas mal hein. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération bien évidemment. Là c'est pas le sujet mais quand même, ça s'appelle Beer Factory, c'est un jeu qui est gratuit pour le moment puisque c'est la prologue qui est dispo sur Steam, ça sortira à courant de l'année, on sait pas quand, on a pas d'infos. Donc vraiment les gars, super sympa, super intéressant. Peut-être euh, une multitude de choses à faire par la suite, c'est fort probable. Euh, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à essayer le jeu pourquoi pas, je mettrai en description et n'hésitez pas à me dire si vous kiffez ce genre de petites vidéos détente, euh, vidéo un petit peu différentes où on teste des jeux comme ça, des jeux indépendants, des jeux à la cool, euh, comme ça Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez Si vous avez kiffé cette vidéo, faites-le moi savoir en bombardant la barre de like En vous abonnant, c'est très important Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines C'était Mkolo, ciao tout le monde